Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique Influence. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière. C'est une vidéo vraiment de conviction. J'avais à cœur de partager ce, cette petite réflexion avec vous. C'est donc une vidéo qui va t'amener à prendre du recul et de la hauteur. Et Dieu sait que nous en avons besoin dans les temps si particuliers que nous traversons. Cette vidéo ne va pas t'amener à philosopher sur le sens de la vie, mais à te questionner sur le sens véritable de ta vie. Il y a ce que l'on sème et ce que l'on récolte. Il y a ce que l'on espère et ce que l'on désire. Et puis il y a tous les coups qu'on prend sans avoir rien demandé. C'est de ça dont je vais te parler parce que on ne peut pas choisir les coups qu'on prend, mais on peut choisir comment les encaisser. Apprendre à encaisser pour pouvoir se relever, tenir debout plus fort, repartir et atteindre le but. Souvent, la vie nous laisse KO, mais c'est quand on est à genoux, le front au sol, qu'il est bon de se remettre profondément en question et de se demander quel est le sens vraiment profond de notre existence. Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Quel est le but de ta vie Cette question, tu ne peux y répondre correctement qu'en découvrant qui tu es véritablement. Il est écrit sept fois, le juste tombe, mais l'éternel le relève toujours. Il y a donc une réalité qui doit s'installer dans ta vie aujourd'hui. Comprendre que tu es quelqu'un qui peut tomber, mais quelqu'un qui n'est pas appelé à rester au sol. Tu es quelqu'un qui est relevé. Et parce que tu as été relevé, tu es appelé à relever beaucoup. Récemment, je remplissais un, un formulaire tout simple. Et lorsque j'ai rendu la feuille, la personne m'a dit, mais monsieur, qu'est ce que c'est que ce charabia? J'ai tout simplement répondu Monsieur, ce charabia, c'est mon prénom. En fait, la personne arrivait à lire, mais pas à prononcer. Je suis sûr que certains et certaines d'entre vous connaissent bien ça et ça peut faire sourire, mais je veux ici attirer l'attention sur ce qui est vraiment intéressant. Ce n'est pas l'origine du prénom ou du nom, c'est de comprendre que tu ne choisis ni ton prénom ni ton nom et pourtant ils font partie intégrante. Ils sont la pierre angulaire de ton identité. Ça veut dire que lorsqu'on écorche ton nom ou ton prénom, eh bien, c'est à ta propre personne qu'on s'attaque quelque part. De la même manière, si tu es sans cesse obligé d'épler et d'expliquer comment on prononce ton nom ou ton prénom, eh bien, quelque part, c'est comme si tu étais sans cesse obligé de te justifier et donc de justifier ton existence. Ça induit donc, quelque part, que tu es peut être illégitime face à cette réalité tu as deux possibilités soit tu cries au scandale au racisme en disant que le monde entier est contre toi soit tu élargis l'espace de ta compréhension et de ta compassion et tu comprends alors que les gens ne sont pas spécialement racistes ou contre toi ils sont juste déstabilisé face à quelqu'un ou quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et en vérité, ce qui sort de l'ordinaire est extraordinaire. Donc je veux t'inviter à comprendre que si ton prénom sort du lot à ce point, eh bien, ton prénom est extraordinaire. Et si ton prénom est si étroitement lié à ton identité, alors tu es toi-même quelqu'un d'extraordinaire. Et j'espère que c'est ce que tu vas comprendre aujourd'hui, réaliser. Comprendre que, quel que soit ce que les gens ont dit de toi ou t'ont fait, quelles que soient les prisons dans lesquelles ils t'ont enfermé, même si ce sont des, des, des prisons verbales, des systèmes, eh bien tu n'es pas lié et tu n'es pas ce qu'ils disent que tu es. Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Donc, tu as deux choix concrets, deux types de réactions. Soit tu rejettes en masse tout le monde parce que tu as toi-même été rejeté. Soit tu t'installes dans cette identité dans laquelle tu réalises que tu es quelqu'un de spécial et que même si personne ne l'a remarqué, eh bien, le jour viendra où qui tu es va être révélé. Et je veux t'amener à comprendre comment révéler qui tu es vraiment. Et pour ça, je veux te proposer un passage dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 1, versets 5 à 10. Parce que Jérémie est une personne qui porte un héritage terriblement lourd dans lequel on trouve rejet exclusion, échec. Et peut-être que toi aussi, tu portes des fardeaux trop lourds. Peut-être que tes parents t'ont rejeté. Peut-être que tu ne les as jamais connus. ou Peut-être que tout va bien pour toi, mais que tu sens au fond de toi un vide que rien ni personne n'a encore comblé. Eh bien, je veux partager avec toi la clé que Jérémy a reçue et cette clé est tout à fait particulière parce qu'elle ne vient pas des hommes. Et je veux t'encourager à comprendre que ta solution ne viendra pas d'ici bas mais d'en haut. Parce que la clé qui est descendue dans la main de Jérémie et qui a ouvert la porte de sa cellule, c'est la parole de Dieu. C'est ce que nous voyons dans Jérémie chapitre 1, où Dieu va s'adresser à Jérémie. La parole va venir à la rencontre de Jérémie. Et nous savons que la parole, ce n'est pas le son d'une voix, c'est une personne, la révélation d'une personne. « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » D'autres traductions vont dire « avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé. » Et ces simples mots vont avoir l'effet d'une bombe pour Jérémie. Et Jérémie est un humain comme toi et moi. Donc, si cette clé a marché pour Jérémie, cette clé va marcher pour toi. Parce que cette clé va ouvrir la porte du cachot dans lequel les hommes et l'histoire de ses ancêtres l'ont enfermé. Jérémie va comprendre alors. Que la source de sa vie, le but de son existence et son origine profonde, n'est pas issue de ses ancêtres, mais issue du cœur de Dieu lui-même. Dieu va lui dire avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire qu'avant que Jérémie ne soit conçu, pas seulement naturellement, mais aussi en pensée, avant même que ses parents n'aient pensé faire un enfant, dans le cœur de Dieu, Jérémie existait déjà. Voilà pourquoi, si on a passé ta vie à te dire que tu étais une erreur, un échec, que tu n'aurais pas dû naître, eh bien, tu peux répondre en regardant ces gens droits dans les yeux avec un sourire. Mais Dieu m'a désiré parce que la réalité, elle est là. Dieu a été là. Il a prononcé la première parole qui a amené Jérémie à l'existence avant même qu'il soit formé dans le ventre de sa mère. Dieu le connaissait déjà. Et je veux te dire que, quelle que soit ta vie, Dieu te connaît. Dieu te connaît avant même que tes parents n'aient songé à toi. Et plus que ça. Tu as été appelé parce que Jérémie a été appelé. Il a porté un nom, un prénom, une identité avant de l'hériter de ses parents. Voilà pourquoi tu peux sourire aujourd'hui et te réjouir et découvrir d'où provient ton existence véritable et ton identité. Elle est en Dieu. Il est la première et la dernière parole de ton existence. Et la dernière parole de ton existence, ce n'est pas une fin, mais c'est l'atteinte d'un objectif, l'atteinte du but. Voilà pourquoi tu peux comprendre aujourd'hui que ta vie n'aura de sens profond et véritable que lors de cette reconnexion avec ce Père Céleste qui t'a appelé. Et pour se reconnecter à ce Père Céleste, tu dois emprunter un chemin. Et la Bible dit que ce chemin est aussi la vérité et la vie. Et celui qui a dit je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est la parole qui s'est faite chair, cette parole qui a rencontré Jérémie. Et cette parole s'est incarnée dans la personne du Seigneur Jésus Christ qui est mort pour tes péchés et ressuscité pour ta justification. Voilà pourquoi, pour comprendre le sens profond de ton existence, tu dois comprendre la descente dans les profondeurs et réaliser la puissance qu'il y a qui s'est manifestée dans la résurrection. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui la manifeste et veut la manifester dans ta vie aujourd'hui. Voilà pourquoi je veux t'encourager à relever la tête, à te relever toi-même, à tenir ferme, à te remettre en marche et cette fois tu atteindras le but. Ton existence vient de Dieu. Que tu crois en lui ou pas, c'est une réalité valable. Quel que soit ton passé, ta religion, tes expériences, tes fautes, tes échecs, tes réussites, tu existes parce que Dieu t'a désiré. Si tu regardes cette vidéo, si tu respires maintenant, c'est parce que Dieu a désiré ta venue. Et si tes choix ou les choix des autres ou l'injustice de la vie t'a fait sombrer dans les ténèbres, aujourd'hui, il y a une issue supérieure et une lumière qui doit se manifester dans ta vie. Parce qu'il est écrit que les ténèbres ne prévalent pas contre la lumière. Je veux vraiment t'encourager à prendre un temps et à vérifier ce que je te dis en criant de tout ton cœur à l'éternel, en criant à Dieu sincèrement, en lui ouvrant ton cœur et en lui disant Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais je veux savoir, je veux découvrir qui tu es. Et je peux vous assurer que l'Esprit de Dieu viendra vous révélez tout ce qui concerne la vérité, le chemin et la vie, parce que le Saint-Esprit vient et révèle à l'homme tout ce qui concerne la vérité, la justice, le péché et le jugement, l'erreur et la vérité, la lumière des ténèbres. Un homme peut te convaincre, mais Dieu seul peut te vaincre, vaincre tes résistances, parce que Dieu seul a la capacité de parler à ce qu'il y a de plus profond en toi, c'est à dire ton esprit. Je veux prendre un temps maintenant pour prier Seigneur. Envoie ton esprit et touche les cœurs et les vies de tous ceux qui vont regarder, de tous ceux qui regardent afin que les écailles d'aveuglement tombent des yeux et que les voiles soient ôtés des cœurs. Révèle profondément à tous et toutes celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, comme pour Jérémie, je te demande de révéler à tous ceux qui regardent maintenant qui ils sont vraiment pour toi. Sors-les des prisons dans lesquelles ils ont été enfermés par les paroles des hommes par les systèmes de ce monde, libère les captifs, parce que tu es venu pour ça. Là où est ton esprit, Seigneur, il est dit qu'il y a la liberté. Produis cette liberté dans les vies. Que toute chaîne soit brisée. Et que vous puissiez sortir de là où vous êtes et vous reconnecter à celui qui vous aime et à celui qui est votre vie. Qui a donné la sienne pour que vous puissiez être rétabli. Seigneur, touche tous ceux qui ne se sentent pas à leur place, qui ne se sont jamais sentis à leur place, trop à l'écart, trop à l'étroit. Seigneur, que chacun et chacune puisse trouver sa place en toi, parce que tu es celui qui dit n'aie pas peur. Tu es celui qui nous promet de nous délivrer, de nous garder et de nous protéger. Tu es aussi celui qui nous envoie en nous disant, comme à Jérémie, tu diras et tu feras tout ce que je te dirai de dire et faire. Et ce n'est pas un enfermement supplémentaire, mais c'est une libération de pouvoir manifester qui nous sommes vraiment en toi. Seigneur, impacte les vies maintenant, je te le demande, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-le. Merci au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo vous semble utile pour quelqu'un, pour un de vos proches, n'hésitez pas à la partager et merci également de me dire en commentaire si cette vidéo vous a boosté, motivé, vous a donné envie d'atteindre le but. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, faites le et que Dieu vous bénisse.